Je suis tombée bas parce que j'ai perdu le contrôle et je pense que ça a été euh, un mal pour un bien. C'est bien de perdre le contrôle de temps en temps et aujourd'hui j'essaye plus, le plus souvent de m'en souvenir et de, euh, de lâcher prise en fait. Ce que je faisais avant n'est pas... Ce n'est pas que ça m'a détruite, c'était juste été, était très enrichissant. Mais un jour, ce qui s'est imposé à moi, c'est que je devais faire autre chose. La société d'aujourd'hui nous, nous fait devenir dépendants, à une course effrénée et un jour qu'on ne sait plus pourquoi on court. Je pense que je voulais réussir et on m'a assez conditionnée à ça et ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents, je pense que ça se transmet assez euh, euh, culturellement aussi de génération en génération, on dit tu dois réussir ta vie, euh, mais réussir ça veut dire quoi Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand on est, euh, je pense que ça doit être une citation euh, asiatique qui dit si tu es pressé, ralentis. J'ai décidé de changer de vie parce que mon corps a marqué ses limites. De vivre autrement et de d'être dans la pleine conscience, d'être là au moment où je te parle et quand je te parle, de me concentrer que sur toi. Et à partir du moment où je savais que je voulais vivre mieux, que je voulais vivre autrement, j'ai voulu en plus que ça ait du sens par rapport à que mon activité ait du sens par rapport à la collectivité. Chaque fois que je suis trop pressée, j'essaye de me poser et de et puis de me poser la question si c'est effectivement. Euh euh, euh, efficace d'être pressée et si ça a un but, si c'est fondé, voilà ces termes que je changeais, chercher est-ce que c'est fondé cet empressement, vers quoi Je suis quand même très rigoureuse, assez carrée dans ce que je fais et assez orientée résultat. Et je me suis dit autant utiliser ça pour quelque chose qui soit euh, plus collectif, euh, qui soit quelque chose qui ait plus de sens. Je me suis dit mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres et je vais le faire euh, euh, via la vidéo parce que d'abord ça marche bien, la vidéo, hein. euh, ça répond à la technologie actuelle, et le web pour toucher un maximum de gens. Ça n'a été que euh, du bonheur en fait, parce qu'à partir du moment où on est plus à l'écoute, euh, on est plus en éveil, on saisit, on voit aussi des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi, par exemple, j'ai aucun sens de l'orientation, j'en ai jamais eu, mais depuis j'en ai un petit peu plus. Il euh, y a des bâtiments que je n'avais jamais vus à Bruxelles alors que j'y vivais depuis 17 ans. Euh, tout un coup, je passais en voiture et je disais Mais c'est magnifique Et euh, on me répondait Mais enfin, tu es passé là 100 fois. Mais je ne voyais pas. Je me rends compte que, que c'est des richesses, il y a une richesse incroyable. On, quand, on, quand on marche sur un trottoir, on ne se rend pas compte de la richesse que l'autre peut cacher en elle, qui est en face du, trot du trottoir, en fait. Et, euh, et donc, mais il faut aller chercher les gens pour, sa pour le savoir. Il ne faut pas s'arrêter euh, à l'habit, l'habit fait pas le moine. On se rend compte qu'on est tous très très riches, qu'on a tous énormément à, à partager, euh, à donner, à apporter. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire très bien avec, euh, au autrement, en fait. Autrement qu'en répondant euh, peut-être au diktat de la société actuelle, qui est d'avoir de, des responsabilités, d'avoir un salaire chaque mois et, euh, et d'avoir l'impression d'être important. En fait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 lève le matin, on a un agenda, on a un agenda qui est, qui est chargé euh, et euh, on passe de rendez-vous en rendez-vous et euh, on, on ne sait plus très bien, euh, on se pose peut-être plus vraiment la question de, euh, de l'aboutissement de ces rendez-vous, c'est juste des choses qu'il faut faire pour arriver à des résultats, pour être efficace. Je pense que c'est ça le, le mot qui, qui tue, c'est l'efficacité. Qui peut tuer C'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité L'efficacité pour qui Pourquoi C'est que moi j'étais énormément dans le contrôle. Et on pense qu'on peut contrôler son corps, mais on ne le contrôle pas tant que ça. Et puis surtout quand on est euh, quelque part esclave de ses émotions, hein, et, et puis du stress aussi. Euh, le, corps, le, le corps finit par le dire. Un jour, on se remet en question et on se dit, voilà, finalement, je, je cours beaucoup. Moi, j'étais une, une work alcoolique. Hein, que Moi, j'aime bien dire work alcoolique même. Donc, moi, j'ai ramené du sens par rapport à, au, au fait que je me lève le matin. J'ai un objectif précis qui est celui d'inspirer euh, les gens je me suis rendu compte qu'il y avait une différence vraiment entre réussir sa vie et réussir dans la vie. C'est pas pareil. Et donc, moi, on m'avait dit qu'il fallait réussir dans la vie. Et je crois que c'est ça qui change avec euh, la génération d'aujourd'hui, c'est que la réussite, elle prend une autre définition. Euh, et donc, je courais derrière, non pas spécialement un salaire, euh, non pas spécialement un niveau de vie, certainement pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est attaché au matériel, mais je courais derrière un certain nombre de choses que je pouvais euh, euh, un jour comptabiliser et dire ok ça j'ai coché, ça j'ai fait ou ça j'ai appris euh, et donc je crois qu'il y, y, y a aussi euh, une question de dette derrière euh, puisque mes frères et sœurs n'avaient pas eu l'occasion de faire des études supérieures, que euh, mes parents nous a beaucoup répété qu'ils avaient fait énormément de sacrifices et donc je pense qu'un euh, jour on de manière inconsciente, on pense devoir régler une dette et donc arriver à faire quelque chose, puisqu'on a eu l'occasion, puisque, puisque mes parents s'étaient sacrifiés, ou... et donc il faut se donner les moyens de faire mieux, de faire autrement. Ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que je travaillais dans la coopération en développement, donc théoriquement, mon travail avait du sens, puisqu'on avait, on pas la prétention de sauver le monde, mais entre guillemets, on essayait en tout cas de faire quelque chose qui pouvait euh, euh, être solidaire euh, euh, par rapport aux, aux, aux besoins euh, collectifs. Mais, euh, mais je pense que c'est plus personnel que ça. C'est qu'on a besoin un jour de connaître peut-être sa mission de vie. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux apporter dans un monde qui est en en transition disons-le franchement euh, quand on sait qu'on n'a pas fini euh, d'être face à, à des défis parce que, parce que le monde il est en éternel mouvement, il y a de plus en plus d'attentes, il y a vraiment des, les, les, exigences, les exigences qui changent, le marché qui change. Qu'est-ce que moi je peux apporter euh, aux générations futures aussi parce que je suis aussi maman et c'est ça qui m'a euh, motivée. Et c'est un peu à l'image de ce que vivent les sociétés aujourd'hui, les entreprises de manière générale. Des entreprises qui ont compris que le monde était en train de changer, qui sont véritablement tournées vers le monde de demain, comprennent qu'il faut communiquer sur autre chose que l'efficacité, le chiffre d'affaires, la compétitivité. Ils sont plus concentrés justement sur le sens et ce qu'ils transmettent et la différence qu'ils peuvent faire encore une fois pour le monde. Je crois que ça a été ça, a été ça la question que je, je me suis posée aussi. De s'arrêter, surtout quand on a l'habitude de faire tout le temps. Donc euh, c'est euh, de se retrouver euh, avec euh, soi-même, je crois. Je pense que je suis quelqu'un qui est toujours fouillé ça. Euh, la preuve en est que j'ai été en congé de maternité deux fois et à chaque fois je suis... Euh, Repartir au travail, euh, limite, euh, vraiment déprimée euh, Et je, je pense fondamentalement que ça vient au départ de quelque chose d'assez euh, assez sain. C'est que j'ai besoin de l'autre pour exister en fait. J'ai besoin de l'interaction, j'ai besoin du regard, j'ai besoin d'échanger euh, tout simplement. Et donc je n'aime pas me retrouver avec moi-même. Et donc ça, ça a été la première difficulté, c'est de, de m'arrêter et d'être avec juste moi. Et de faire une réunion avec moi-même. Moi qui étais spécialiste des réunions, <rire> de gérer les réunions, là il fallait en faire une avec moi-même et surtout en sortir quelque chose. Et donc je ne me suis pas mise de pression et je crois que ça c'est important, c'est que dans ces moments-là il ne faut pas se mettre de pression. Euh, et ça j'avais. J'étais pas habituée non plus. J'étais quelqu'un qui était très, comme je disais, orienté résultat, euh, avec des deadlines. Et donc, à partir du moment où j'avais identifié un problème, il fallait trouver la solution pour tel jour, j'allais passer par tel processus. Et là, ça marche pas comme ça. Euh, et donc, euh, la deuxième difficulté était celle-là. Hein, C'est de lâcher prise par rapport au timing. Et de se dire, donc, je m'arrête, euh, je me parle à moi-même, je fais réunion avec moi-même et je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver la solution. Et je me laisse vivre jusqu'à ce que la solution arrive à moi parce que le corps, à un moment, parle, et quand on ne l'écoute pas assez, euh, il commence à parler très fort. Et donc j'ai commencé à avoir une perte de mémoire, euh, une perte de, de concentration. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je peux parler de burn-out, mais ça s'est vraiment retraduit physiquement. Euh, et donc j'ai dû me réconcilier avec le silence. Moi, je suis euh, euh, cadette de cet enfant, issue d'une famille nombreuse, et donc il y a toujours eu beaucoup de bruit autour de moi. Alors, ça a son côté convivial, positif, euh, très solidaire, mais ça a un côté aussi, peut-être un manque d'introspection. Euh, et donc, euh, moi, ce qui m'a réconciliée avec le silence, ça a été la méditation. Et c'est là que j'ai pu entendre, euh, peut-être, cette petite voix que je n'entendais plus qui voulait vivre. C'est ça que j'ai entendu, c'est « je veux vivre ». Alors, j'ai jamais suivi de cours, j'ai jamais fait de, de séance collective de méditation. J'ai été, été de manière très amateur dans ma salle de bain, face au soleil. Et, et d'abord, ça a été le silence qui m'a apporté mes réponses, comme je te disais tout à l'heure, puisque j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit « je veux vivre ». Ça, ça a été le premier déclic. Et puis, il a fallu répondre à la question « comment ?». Donc comment est-ce que tu vas continuer à vivre, quand même à, à, à payer tes factures, parce que ça je pense que ça, ça reste quand même le problème de tout le monde, c'est qu'il faut, faut pouvoir continuer à, à, à, à, à s'entretenir, donc à payer ses factures, à payer son loyer, je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire de ça il y a même eu un déclic qui m'y a aidé, c'est euh, le rapport que j'ai avec euh, ma fille. J'ai une fille qui est, en, qui est encore en bas âge, avec qui j'ai une relation assez fusionnelle euh, et qui me demande beaucoup forcément, comme souvent les enfants euh, à cet âge-là, et euh, elle ne comprenait pas que sa mère soit souvent aussi concentrée euh, sur, avec lui sur, euh, sur l'ordinateur, en train de travailler constamment. Euh, et un jour, je te raconter une anecdote qui est, assez, qui est assez marrante, mais je suis allée aux toilettes, j'ai fermé la porte, et euh, ma fille euh, hurlait derrière la porte parce qu'elle me suivait partout. C'était sa période où elle me suivait partout, elle voulait être partout avec moi. Euh, donc c'était vraiment comme le petit chien qui te suit partout. C'est insupportable. <rire> tu te dis c'est super, je suis importante pour quelqu'un, mais c'est insupportable à long terme. Et je l'ai interdit de rentrer dans les toilettes, je lui ai dit écoute, stop. Il y a, chacun doit avoir sa sphère privée, donc euh, il faut, laisser mon, faut respecter mon, ma bulle, ça c'est ma bulle, j'ai le droit euh, euh, de rentrer aux toilettes et d'avoir mon, mon moment d'intimité. Sauf que j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon iPad et ma fille hurlait derrière la porte. Et ça, ça a été le déclic parce que je me suis dit finalement, elle, elle ne peut pas rentrer, mais euh, je continue à travailler, donc c'est juste pas logique. Ça, ça a été le déclic qui, qui, qui m'a. Euh, C'est après cet épisode-là que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Parce que je suis plus. Euh, C'est plus juste. Je suis plus centrée. J'invite les gens à, à être en éveil autour d'eux, par rapport à ce qui se passe euh, et à véritablement finalement poser la question de « et à part ça, ça va, euh, parce que, euh, et à part tout ce, que tu, tout ce que tu fais, tout ce que je vois, est-ce que tu vas vraiment bien ?» Parce qu'on pourrait être étonné par la réponse et peut-être que la, la réponse pourrait faire écho à ce qu'on vit soi-même ou à ce qu'on s'apprête à vivre. Faire ce que, ce que j'étais amené pour ne pas dire forcé à faire, c'est-à-dire à se retrouver avec soi, parce que la réponse elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc, on a besoin d'écouter, oui, d'entendre, plutôt d'écouter cette petite voix euh, qui vous dit ce qui est bon pour vous. Et je pense qu'il faut être capable d'entendre qu'on n'est plus à sa place. Ça ne veut pas dire que la place n'était pas bonne, mais que ça veut peut-être dire que la place n'est plus bonne et qu'il est temps qu'on qu fasse autre chose et qu'on se positionne autrement. Et puis, surtout, et ça c'est important, euh, qu'on le fasse pour les gens pour le monde, pour soi aussi, mais pas pour son ego. Et ça, c'est le plus difficile, parce que je pense que c'est assez humain de, de flatter aussi son ego, de vouloir euh, apporter euh, toujours, comme on dit, une plume à son chapeau et dire voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Et moi, je pense que ce travail d'introspection m'a aussi poussé à ça, à m'éloigner un peu de ce que Véronica Rocha voulait pour elle. Et c'est dire qu'est-ce que Véronica Rocha peut faire euh, pour contribuer à ce qui est en train de se passer, à cette opportunité qu'est cette transition.